Alors moi, c'est monsieur Gauthier Jonathan, je suis euh, CIEP2, donc chef d'équipe de sécurité incendie au niveau du service PHSE, prévention, hygiène, environnement et sécurité. Euh, le suivi des documents, les, les VTR, tout ce qui est vérification technique réglementaire, donc euh, tout ce qui est contrôle annuel, de, l'ensemble des moyens de secours, extincteurs, euh, robinets d'incendie armés, euh, éclairage de sécurité, les alimentations électriques, tout ce qui est ventilation, euh, c'est tout ce qui peut être lié à la mise en sécurité des, des établissements et, et des personnes euh, sont, sont vérifiés. L'emplacement aussi également des espaces d'attente sécurisés pour tout ce qui est personnes à mobilité réduite, au niveau des étages, et ainsi de suite, qui peuvent être mis à l'abri dans le cadre d'une évacuation, s'ils ne peuvent pas être évacués dans l'immédiat. Mon travail bah, consiste à intervenir en cas d'incendie, faire du suivi sur tout ce qui est prévention, sécurité, environnement, sur tout ce qui est assistance à personne, euh, donc tout ce qui est victime et ainsi de suite. Euh. Et puis ensuite il y a toute cette partie euh, de suivi des registres de sécurité, des commissions de sécurité, euh, des rondes ronde. réglementaires pour faire le contrôle bah, des différents matériels euh, de sécurité incendie. Euh. Alors, pour l'ensemble des personnes euh, de l'université, on travaille en collaboration avec euh, différents services euh, où on, on forme les gens, euh, tous, tous les métiers. Euh, alors, on a des CIAP euh, distraits qui font partie des, des effectifs qui ont un autre emploi sur l'université, mais qui sont en plus euh, SIAP euh, pour intervenir avec nous en cas d'incendie ou gérer une évacuation, par exemple. Et du coup, bah, on forme aussi euh, du personnel à tout ce qui est chargé d'évacuation euh, et en secourisme. Et tout ce qui est EPI, donc équipement de première intervention incendie, euh, tout ce qui est extincteur. Euh, Tout dépend, hein, tout dépend si c'est une réhabilitation par rapport des travaux de réhabilitation sur des établissements, etc. Il y a un suivi avec le, le S10, hein, le service des pompiers, euh, le service prévention des, des pompiers de, de Bordeaux, euh, qui suivent euh, en intégralité euh, les travaux, à voir si les normes et les réglementations en vigueur sont, sont bien respectées, euh, si euh, tout, euh, tout est mis en place pour, pour l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Euh, et ainsi de suite. Donc il y a énormément de documents qui sont, qui sont présentés, des procès-verbaux, euh, de la qualité de, des matériaux de construction, euh, ça peut être des portes coupe-feu, euh, de la détection incendie, euh, des systèmes de flash pour les, pour les malentendants également. Donc euh, c'est tout, <rire> tout un suivi et euh, il y a énormément de choses qui sont prises en compte, les voies d'accès pompiers et ainsi de suite également. Et, euh, Également aussi tout ce qui est hydrant, donc tout ce qui est poteau, bouche à incendie, les colonnes sèches, leur positionnement, les pressions et ainsi de suite. C'est tout ça qui est pris en compte. J'ai postulé sur un poste de chef d'équipe incendie de base. Et au final ça s'est avéré être une autre offre d'emploi, puisque je suis passé commercial dans un centre de formation dans la sécurité donc euh, je gérais toute euh, la mise en place des dossiers, euh, les inscriptions euh, des, des, études, fin des, des personnes euh, qui venaient s'inscrire aux différentes formations des métiers de la sécurité et au, -delà de, fin, au bout de six mois au final, euh, étant donné que j'avais quand même une certaine expérience dans le métier de la sécurité euh, on m'a proposé le poste de formateur et là je suis devenu formateur dans la sécurité donc je formais euh, tout ce qui est euh, CQP APS tout ce qui est SIAP1, SIAP2, tout ce qui est euh, SST également et également bah, toutes les formations euh, des chargés d'évacuation, EPI, euh, j'allais sur les différentes entreprises, sur les différents sites également pour former euh, le personnel euh, des sociétés euh, extérieures et j'ai fait ça pendant près de 5 ans dans la région parisienne et la vie a fait que bah je me suis marié, j'ai eu deux enfants et la vie parisienne pour deux enfants en ayant grandi un peu dans la banlieue parisienne, bah, on attend autre chose et du coup bah, j'ai quitté mon métier et euh, on est venu s'installer dans la région et de là j'ai retrouvé un poste en chef d'équipe sur le Leclerc de la Teste, <rire> où j'étais référent également. Donc c'est pareil, je gérais la, par, la partie sûreté, tout ce qui est vidéosurveillance et euh, l'équipe SIAP euh, du Leclerc. Et euh, bon, euh, en vivant un peu sur le bousca, ça fait un peu loin, euh, surtout l'été avec la circulation c'est un peu, un peu compliqué. Donc j'ai voulu me rapprocher et, euh, et je postulais sur une offre d'emploi à, à l'université et je suis arrivé le 17 février euh, au PCSI de PESAC, qu'il y a sur l'avenue la, Léon et, euh, et De fil en aiguille, j'en suis arrivé au service PHSE, puisque j'ai travaillé au PCSI de PESAC, mais j'ai aussi travaillé sur le PCSI de Carrère, puisque chaque site universitaire a un poste de sécurité incendie. Et euh, là, ce, cet été, à la demande du service PHSE, euh, qui recherchait un chef d'équipe incendie, euh, bah, j'ai été amené à, à travailler dans ce service. l'aspect le plus intéressant c'est quand même le contact avec, euh, avec les gens voilà. et puis de, le fait de partager des connaissances euh, former le, le personnel euh, aux différents risques bah, de leur activité et du matériel qu'ils utilisent euh, c'est toujours intéressant de voir un peu leur réaction euh, parce qu'ils n'en ont pas forcément toujours conscience donc euh, c'est intéressant de, de leur apporter des informations complémentaires pour, euh, pour éviter tout tout danger, quoi. Aient, tout accident donc ça c'est un aspect qui, qui est quand même euh, sympa et puis après il y a bien sûr tout ce, que, tout ce qui est secourisme, l'aide à l'assistance à la personne, c'est toujours un contact assez particulier. Voilà, il, y a, il y a une certaine confiance qui se met en place entre la victime et l'intervenant et donc des discussions qui font qu'on bah, apprend à connaître un peu plus les personnes, leur intimité parfois donc euh, ouais, c'est ce qui est intéressant dans, dans le métier, et puis après il bah, y a toute la partie réglementation, euh, quand on aime ça bien sûr, hein, qui est forcément toujours intéressante puisque la réglementation évolue au fur et à mesure que bah, les qualités de matériaux de construction euh, bah, évoluent également, donc il y a tout un suivi à faire là-dessus et c'est assez prenant. Le métier de la sécurité, c'est un peu, peu réberbatif, hein, un peu partout, euh, dans, sur une, tous les sites. Après il y a certaines particularités qui font qu'ici on a des formations complémentaires euh, liées à bah, bien sûr les, tout ce qui est laboratoire, tout ce qui est produits chimiques, stockage, euh, au niveau des systèmes de laser euh, sur l'archéologie euh, ou même voire du nucléaire euh, pour, les, pour des systèmes de, fin, pour des, certaines recherches. Donc euh, c'est évident qu'on est formé en fonction des, des risques liés aux activités. Et il y a énormément de d'activités recentrées sur, sur les sites universitaires et c'est donc euh, et plus gratifiant hein. <rire> bah. c'est d'éviter de, bah, de gêner les, les zones d'évacuation, les issues de secours, de stocker du matériel ou d'aller coller des affiches ou je ne sais quoi un peu partout. Il y a des lieux qui sont prévus pour ça et euh, qui sont beaucoup plus adaptés et qui ne risquent pas euh, éventuellement d'occasionner un départ de feu euh, dans l'établissement. Parce que nous, notre priorité c'est déjà de mettre en sécurité les personnes mais aussi le bâtiment parce que c'est un coût. Et quand on voit le projet Campus, euh, on peut s'imaginer qu'il bah, y a énormément d'argent qui ont été injecté dans, dans la reconstruction et la construction de nouveaux bâtiments et on espère qu'ils bah, resteront euh, tels que euh, le plus longtemps possible. Voilà. We'll <laughs>